dans les émetteurs, eh bien, je vais vous présenter différents types d'émetteurs qu'on puisse manipuler et qui puissent euh, être intéressants pour euh, travailler sur la technologie Sigfox. Alors dans ces émetteurs-là, eh bien, déjà on a différentes catégories de systèmes. On a Donc des... là, par exemple, je vous présente un objet tout fait qui s'appelle le Senseit. Donc ça, ce n'est pas un émetteur au euh, niveau électronique euh, pour Sigfox, c'est vraiment un objet connecté euh, qui utilise la technologie Sigfox pour dialoguer. C'est un objet qui va servir à faire des démonstrations ou des prototypes et qu'on va pouvoir configurer pour des applications particulières. Ce qui est intéressant avec un objet comme ça, c'est que pour s'en servir et pour commencer à essayer de valider un besoin utilisateur, vous pouvez le faire sans avoir à faire le moindre développement électronique. Par contre, vous pouvez faire du développement informatique avec. Donc vous avez un objet qui contient des capteurs. Celui-là il a par exemple un capteur de mouvement. Il va avoir un capteur magnétique, détection d'un champ magnétique, il a un bouton poussoir sur lequel on peut appuyer, il a un capteur de température, et vous pouvez, de façon logicielle, le configurer pour dire que l'usage vous voulez qu'il ait, y compris simplement qu'il émette des informations à intervalles réguliers. Ça, c'est assez intéressant, parce que, imaginons que vous vouliez tester, par exemple, l'intérêt d'avoir un détecteur d'ouverture de porte. Eh bien, vous pouvez prendre cet objet-là, le scotcher sur une porte, activer la détection de mouvement et faire qu'à chaque fois que la porte s'ouvre, finalement un mouvement est détecté, un message est envoyé. Vous avez un détecteur d'ouverture de porte. Si maintenant vous voulez faire un tracker, quelque chose qui permette de suivre une marchandise, alors pas la précision du GPS, mais qui permette, si vous envoyez à travers l'Europe ou à travers le pays, de savoir grosso modo dans quelle ville il se situe. Et bien vous pouvez le configurer en mettant une émission de messages réguliers et ensuite le réseau sera capable de vous renvoyer une localisation. Si vous voulez surveiller la température d'un transport frigorifique, vous pouvez mettre une alarme en cas de dépassement d'un seuil de température. Vous voyez, on peut, avec un objet comme ça, arriver à faire un certain nombre de cas d'usage qui peuvent ensuite se traduire par un développement informatique avec une interface utilisateur pour valider un besoin d'un client. Et si le besoin du client est là, s'il y a de la valeur à créer un développement électronique, et eh bien derrière, vous allez pouvoir investir dans la fabrication de l'objet qui correspond. Donc ça, c'est une première catégorie d'objets qu'on peut trouver dans le domaine de Sigfox. On a une deuxième catégorie d'objets qu'on peut trouver qui sont ce qu'on appelle des Dev Kits, donc des kits de développement, et c'est ce qu'on va manipuler par la suite. Donc des kits de développement, vous en avez à peu près une centaine, si ce n'est pas plus, qui existent dans le monde de Sigfox. En fait, un kit de développement, ça sert à démontrer la qualité et la technologie d'un chip qui va permettre d'émettre du Sigfox, un chip ou un module. Et donc, par la force des choses, à chaque fois que quelqu'un fabrique un chip, et bien il crée un dev kit pour démontrer la qualité de son, de son chip et permettre aux développeurs de facilement le manipuler. Puis après, il y a aussi des gens qui créent des dev kits à partir d'autres chips parce que pour les makers, pour les étudiants, pour les laboratoires, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet de faire de l'électronique sans avoir des investissements importants en électronique. Donc des dev kits, il y en a un certain nombre. Moi, je vais vous présenter celui qu'on va utiliser aujourd'hui qui est le dev kit qui est produit par Arduino, qui est le MKR1200. Ouais. Mais rapidement, je peux vous en montrer quelques autres. Il euh, y a des composants qui sont assez intéressants, qui sont les, les composants autour de lora One qui ont la capacité à aussi émettre du Sigfox. C'est par exemple le cas du MKR1300, euh, qui euh, est produit aussi par Arduino, mais on a des versions un peu moins chères, basées sur le même chip qui existe, euh, voilà, comme celui-ci par exemple, qui est sur une base de Murawan et qui a été produit par euh, Yadom, une, une société française. Après on a d'autres dev kits, on en a autour de STM, STMicroelectronics par exemple, puisque un composant qui est très utilisé aujourd'hui pour faire du SIGFOX s'appelle le S2LP et c'est un chip radio qui est fabriqué par STMicroelectronics et donc couplé à un STM32 qui est la solution microcontrôleur de, micro, de ST Microelectronics, eh bien ça fait un, un ensemble STM32 S2LP, qu'on retrouve de façon assez récurrente aujourd'hui, voilà. ou du Blue Energy S2LP, mais qui sont à peu près, qui va. Euh, donc on peut retrouver aussi voilà, un kit comme celui-ci, euh, qui va intégrer ces, ces deux technologies-là, et qui va permettre de faire du Sigfox. Bon, je ne vais pas tous les passer en vue, il euh, y en a beaucoup, il y en a régulièrement des nouveaux, il faut savoir que la question qui se pose quand on choisit un kit, c'est de regarder derrière quelles sont les applications que l'on veut générer, quel est le composant électronique qui peut être le plus adapté par rapport à notre besoin, et donc d'utiliser le kit qui ressemble le plus à la solution qu'on imagine être la solution finale.